Bonjour les amis donc nous sommes en fin de journée euh, ce 8 juillet 2021 et eh bien vous voyez donc euh, le marché il est reparti par comme euh, j'aurais souhaité donc il a cassé notre range ici euh, donc ce matin et bon j'avais beau essayer de racheter euh, il voulait pas, il ne voulait pas donc il continuait à descendre et il est allé donc euh, jusqu'ici à 15300 environ. Et puis il s'est quand même décidé à, à repartir donc il aurait pu aller plus bas, hein. c'est clair qu'on ne sait jamais où il va s'arrêter et bon quand on voit un graphique comme ça, ça semble très simple mais quand vous êtes dans le marché, quand vous êtes ici autour, eh bien je peux vous assurer que ce n'est pas aussi simple que ça et vous essayez de prendre des trades à l'achat et ça ne part pas donc il faut parfois se décider à, à suivre le marché, à le prendre, euh, à le prendre dans, dans le sens qu'il a décidé d'aller mais ce n'est pas toujours aussi facile surtout quand on est sur des, des points clés comme ça, d'où l'intérêt justement d'avoir euh, des outils comme ceux que je vous donne dans, dans mes formations et qui vous permettent donc de voir euh, à quel moment euh, vous avez une chance de, de rentrer maintenant c'est clair que vous devez accepter de temps en temps de faire des petites pertes quand vous avez euh, donc des marchés comme ça. Ce n'est pas toujours aussi simple donc il ne suffit pas de se dire le marché va repartir systématiquement, non. Quand on est dans un range il peut très bien euh, décider de, de casser le range et d'aller beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut. Donc il n'y a jamais de certitude mais euh, il faut savoir donc profiter euh, des mouvements que ce soit dans un sens dans un autre et savoir à quel moment vous avez une bonne probabilité que le marché se retourne et tenter donc de vous positionner. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez j'ai pris un trade ici et puis j'ai renforcé le trade un petit peu plus tard et j'ai coupé ma position à peu près ici parce que je voyais donc j'avais le stochastique qui arrivait euh, euh, au au plus haut, donc ici, vous voyez, donc euh, je sentais que là, c'était le moment de prendre euh, des bénéfices. Et en plus de ça, on était sur les. On arrivait donc sur le bas des, des volumes des autres jours. Donc là aussi, c'était le moment de prendre des bénéfices. Alors j'ai remonté mon stop-loss ici. Donc euh, on va voir s'il redescend aussi bas que ça ou bien s'il va repartir j'ai mis un take profit ici aux alentours de 15 15700 ce serait l'idéal. Euh, bon avant qu'on y arrive ce sera probablement pas aujourd'hui euh, mais euh, il peut très bien repartir tout à fait euh, dans l'autre sens aussi hein. donc on n'a aucune certitude à ce niveau-là et euh, bon ce serait l'idéal qu'il remonte jusque-là mais on n'en est, est pas là. Donc euh, là j'ai un beau euh, signal sur mon stochastique, euh, j'ai une belle bougie ici, ce serait bien qu'il qu remonte mais il va peut-être redescendre, toucher mon stop loss ici, on ne sait pas, il va peut-être repartir tout à fait à, à la baisse. Donc vous euh, voyez ici ce qu'il a fait, vous voyez une bougie verte et puis pouf il a fait euh, une, une bougie euh, rouge. Ici aussi il était parti à l'achat et puis hop il est redescendu ici, vous voyez la mèche ici et puis il est reparti enfin vers le haut. Donc on n'a aucune, euh, aucune garantie de ce que va faire le marché, il faut juste s'adapter et euh, apprendre donc avec les outils que vous avez euh, à quel moment donc vous avez une chance de vous positionner avec euh, la méthode que vous avez apprise parce que si vous vous fiez uniquement à votre euh, intuition eh bien vous avez peu de chances de gagner un jour de l'argent en trading et en bourse, ça je peux vous le garantir. Donc il faut absolument que vous suiviez des formations euh, de manière à apprendre différentes méthodes et puis choisir la méthode que vous préférez. Donc euh, moi c'est le scalping et le day trading. Donc si vous apprenez le scalping après il n'y a plus qu'à arriver à bien gérer votre trade pour en faire euh, du day trading et puis euh, ensuite vous avez euh, Ishimoku qui est un indicateur très intéressant que j'aime beaucoup. Donc euh, j'ai une formation là-dessus aussi donc je vous conseille ma formation Scalping plus Ishimoku. Et puis maintenant donc c'est le market profile que je suis en train de préparer donc préparer une formation là-dessus qui est également euh, très intéressant. Donc vous voyez on arrivait à ce niveau aussi et donc il était temps de prendre, de prendre des bénéfices là. Donc j'ai coupé une partie de ma position, j'ai coupé mon renfort à peu près à ce niveau-ci et le marché est en train de redescendre un petit peu. On va voir ce qu'il va faire idéalement. Donc j'aimerais bien qu'il aille directement là <rire> d'un coup mais euh, bon on ne décide pas ce que va faire le marché. Voilà, donc euh, vous voyez un petit peu la situation actuelle. Donc on a eu, vous voyez les inscriptions des lettres là tout au long. Marché qui a fait quand même euh, un, un beau mouvement. Hein. Donc on a fait, on va mesurer combien il a fait là. Depuis hier, donc il a été, voilà, il a fait 400 points. Donc un mouvement de 400 points. Ben, maintenant, il peut faire 400 points dans l'autre sens. <rire> Moi, je suis d'accord. Ce serait bien s'il le, le faisait d'une traite mais c'est rarement le cas. Donc on va voir si mon stop loss va tenir ici, s'il ne va pas redescendre le toucher. Alors là j'ai une chance qu'il aille peut-être au moins jusqu'ici et peut-être jusqu'à 15 15700. J'aurai peut-être des occasions de, de renforcer d'ici là, de prendre des bénéfices donc... C'est l'aventure euh, qui nous attend donc euh, entre aujourd'hui et demain et euh, de toute façon je fermerai pour le, pour le week-end donc on verra ce qui se passe. Euh, demain matin j'ai des rendez-vous donc je verrai un petit peu ce que je peux faire demain sinon ben, ce sera peut-être pour la semaine prochaine si je n'ai pas l'occasion de, de trader demain et de prendre euh, des bonnes positions. Donc Faites attention, essayez de trouver donc les bonnes, euh, les bons points d'entrée euh, avec une bonne méthode. Donc c'est les vacances, c'est peut-être l'occasion pour vous de vous former avec une de mes formations de manière à pouvoir donc à votre aise, de chez vous, trader, gagner de l'argent avec les marchés en apprenant donc ce merveilleux métier est celui de trader qui vous permettra peut-être de gagner plus d'argent que ce que vous gagnez actuellement. Si vous êtes à la retraite, imaginez que vous gagnez, vous puissiez gagner deux ou trois fois ce que vous gagnez avec vos revenus de votre retraite. Si vous êtes salarié, pareil, j'imagine que vous sauriez quoi faire si vous arrivez à gagner deux, trois, quatre fois plus que votre salaire actuel. Donc euh, c'est possible avec la bourse bien sûr il faut, il faut de la pratique, il faut d'abord euh, trouver une bonne méthode qui vous convient et ensuite euh, pratiquer, pratiquer tous les jours si c'est possible et vous arriverez alors à devenir un jour un bon trader et peut-être à quitter votre, votre travail si vous, si vous travaillez ou à améliorer votre retraite si vous êtes à la retraite. Donc pour pouvoir euh, passer des vacances où vous voulez ou pourquoi pas euh, venir euh, ici à Tenerife, Vous m'achetez un appartement ici à Tenerife. Hein, j'ai des beaux appartements à vendre. Donc on a du soleil toute l'année ici à Tenerife. vous savez que je fais également de l'immobilier. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez acheter quelque chose. Donc euh, trading, immobilier, donc euh, tout ça c'est mon dada donc euh, je peux vous aider dans ces deux domaines donc aussi bien pour vous aider à apprendre à bien trader qu'à acheter un appartement ici à Tenerife ou une maison donc il y a de belles maisons maintenant ici à Tenerife. Donc euh, essayez de gagner quelques millions et je vous montrerai quelques belles maisons euh, qui valent euh, plusieurs millions. Ou alors euh, pourquoi pas des appartements euh, 100 000, 200 000, 300 000 euros vous commencez à avoir des, des très beaux appartements euh, à ce prix-là. Donc j'ai une chaîne euh, YouTube consacrée à ça, si vous regardez en dessous de ma vidéo vous verrez un lien vers euh, ma chaîne YouTube consacrée à l'immobilier ici à Tenerife. Tenerife où je vis depuis 26 ans, 26 ans cet été donc euh, voyez je m'y plais, je fais du trading, je fais de l'immobilier, j'ai une belle vie ici à Tenerife en faisant toutes ces activités. Voilà donc euh, ben j'espère que vous avez encore appris quelque chose. Aujourd'hui avec euh, mon analyse, Donc, on va voir un petit peu euh, ce qu'on va pouvoir faire demain. Je vous souhaite une euh, très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé ma vidéo un petit pouce vers le haut ça me fera plaisir, ça m'aidera à développer ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez ma vidéo. Je pense que ça peut aider pas mal de gens à voir un petit peu comment fonctionnent les marchés. Donc euh, ici euh, particulièrement le Dax qui nous fait des, des beaux mouvements. Euh, donc de, de 200 à 400 points, comme on peut voir aujourd'hui. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À bientôt!